Bonjour tout le monde, Azul en tamazerte berbère ça veut dire du fond du cœur. Donc, ce qui est un message à toute l'humanité, sans restriction aucune. D'habitude je fais des, mes vidéos ou, soit en darija, de, darija euh, dialecte marocain, en arabe ou en tamazerte berbère sur des sujets. Pertinent, qui touche surtout l'identité, la, la religion musulmane évidemment, avec son passé, son cours de l'histoire et son, son, son présent. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé à, avant et que ce qui va se passer encore. Bon, je m'adresse aux francophones, toutes. Conviction, confession, confondu Donc euh, aujourd'hui, on va faire un retour sur la scène du crime de l'assassinat du professeur français Samuel Paty par un terroriste musulman. D'abord, on va faire un profile, un profile du terroriste musulman. Donc, euh, donc on va se rendre à l'évidence. Il n'y a pas un seul musulman, qu'il qu soit pratiquant ou non, et toutes les doctrines confondues qui ne croient pas que le courant est la parole de Dieu, la sainte, la non altérée, dont la vérité est absolue. Par conséquent, un vrai musulman de foi forte est celui qui applique les enseignements du Dieu, de l'islam, et exécute ses ordres à la lettre. La défaillance est que... Le faux musulman, le faible de foi et le pécheur est celui qui n'exécute pas les ordres du dieu de l'islam. Mais il y a toujours une sorte d'acrobatie et de charlatanisme de l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation du texte. Ce même processus, ça veut dire le travestissement des textes coraniques ordonnant le terrorisme, est mené par les djihadistes aussi que ceux qu'on appelle les coranistes qui prétendent l'illumination et la tolérance. Donc, s'agit-il de la lumière, miséricorde et tolérance d'Allah, Dieu de l'Islam, ou bien au contraire, furie et terrorisme divin On va commencer par le verset numéro 32 de la Sourate at Il dit... La traduction, parce que le courant, le musulman, enfin les musulmans, ne tolèrent pas, c'est-à-dire ne veut pas qu'on psalmode les, le Coran dans une autre langue autre que l'arabe. Bah, ça veut dire tout. Alors, ce verset dit Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut pas, ne veut qu'à parachever sa lumière. Quelques répulsions qu'on ait les mécréants, alors les musulmans décapitent tous les penseurs. Bon, ça c'est le verset numéro 32 de Taoba en russe. Pour savoir si le terroriste tchétchène, qui est né à Moscou, qui parle le russe, bien évidemment le Français, puisqu'il est exilé en France, connaissait-il l'arabe, la langue obligatoire pour lire le Coran? ou bien l'entourage, les imams, Louis Bourré, la tête avec des textes sacrés du terrorisme islamique. Ceci est un témoignage d'un athée qui a quitté l'islam il y a 30 ans. Et je confirme et j'atteste, tout musulman, religieux ou non, voire ivrogne, et de toute secte, est une bombe à retardement et un projet de terrorisme. Maintenant, est-ce que... S'agit-il d'éteindre la lumière d'Allah avec la bouche Ce qui veut dire la, la, la, par la pensée. Donc ce Dieu que l'homme a créé et intronisé en tant que créateur est incapable de défendre sa pensée par des armes égales. Ça veut dire la pensée que ses détracteurs. Alors, il a recours au terrorisme via ses adorateurs. Le slogan des terroristes est un genre de paganisme est une insulte de Dieu quand les musulmans à travers le monde brandent le message Illah Rasulallah, ce qui veut dire en français, sauf le message de Dieu. Ce Dieu est relégué au second ordre, au second degré, au détriment de la légende, le prophète, puisqu'on tue celui qui insulte le prophète, même s'il se repent. Par contre, on gracie celui qui insulte Dieu s'il se repent. Bien sûr, c'est ça, en arabe, il l'a il l'a la il Ça veut dire en français, tout simplement, sauf Dieu, merde, mais sauf le message de Dieu. En fait, que veut dire insulter le prophète Bon, si tu cites le nom du prophète et tu ne prononces pas la formule que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam en arabe, alors tu es considéré un poulet et insulté envers le prophète. Mais si tu mentionnes les 99 noms de Dieu sans avoir loué au glorieux de Dieu, alors il n'y a pas de problème, il a pas de blâme. Maintenant, on va s'intéresser au personnage de Mohamed. Mohamed entre réalité et fiction abbasside. Selon la science, histoire, archéologie, il n'y a aucune relation entre le soi-disant messager au prophète de l'islam et le dénommé Mohamed. Tous les manuscrits du 7e siècle, comme Doctrine Jacobi, Chronique de Thomas, l'histoire de Sebeos, parlent d'un chef militaire d'un groupe appelé soit Sarasa, soit Agarien, soit Tataïe ou Ismaëli, sans parler des arabes, des musulmans ou de l'islam. Et ce même Mahomet ou ce personnage parce qu'il y a d'autres, ce n'est pas tous les le manuscrits, c'est son, son nom. Il a envahi Jérusalem en alliance avec les Juifs en 1634 et a tué 4000 civils. Le, prétan, le prétan du prophète est le premier à statuer sur l'assassinat de celui qui le critique ou l'insulte. Sur les ruines d'un chef militaire appelé Mohamed, dont on ne connaît pas de détails précis, les Abbassides ont créé une figure fictive et sacrée à la fin du 8e siècle, malgré leur mention de ces crimes. Ils l'ont affilié à Ismaël, fils de Hagar, concubine d'Abraham, ce sont tous des légendes, et ils se sentent affiliés à lui en tant que descendant de son oncle Al-Abbas, c'est une autre légende, puisqu'il n'y a aucune trace, aucun document historique qui, qui atteste son existence, tout ça afin de légitimer leur autorité absolue et sainte. Prove à l'appui tiré des livres les plus saints et les plus saints pour les musulmans qui glorifient tous ces crimes. Le sort dit crime d'un non-voyant qui a tué sa femme juive avec qui il avait deux enfants, parce que selon lui, elle insulté le prophète. Quand il a avoué son crime devant le prophète, le prétendu prophète, celui-ci approuve, il dit qu il a, cette, que cette femme-là a eu ce qu'il mérite. Assassinat numéro 2. Le prétendu prophète a ordonné l'assassinat de la poétesse Asma bintou Marwan pour ses poèmes jugés hostiles. On lui a ouvert le ventre dans son lit alors qu'il allaitait son bébé et autour d'elle ses autres enfants. Assassinat numéro 3 L'assassinat du poète juif Abou Rafi, mobile du crime toujours, sa poésie est jugée hostile, par le prophète de la Miséricorde. Assassinat numéro 4, il a ordonné le meurtre d'une vieille femme, appelée Om Kherfa. alors ses hommes l'ont attachée à deux chameaux tirant dans deux sens opposés jusqu'à ce qu'il la coupe en deux. Mobile du cri, Om Kherfa refusait de croire le prophète de la Miséricorde et tolérant. Assassinat numéro 5, il a ordonné le meurtre de deux prisonniers de guerre de la bataille de Badr. Il s'appelle Al-Nadr ibn al-Harith et Uqba ibn Abi Ma'id. Il y a un verset coranique qui incite à tuer les prisonniers de guerre et il dit Le prophète n'aurait pas à voir de prisonniers jusqu'à ce qu'il fasse un massacre sur terre. Le saint courant de miséricorde et de tolérance est truffé de versets incitant à la haine, l'exclusion, la violence et le terrorisme pur et dur environ 68 versets, des ordres clairs, tuer, décapiter, combattre, assiéger, terroriser, haïsser, prenez en esclavage, baiser, etc. Les versets de l'épée sont en nombre 4, il y a une différence sur lesquels, mais la plupart désignent le verset numéro 5 de la Sourate at Ce n'est pas pour rien que l'Arabie Saoudite a adopté son drapeau avec une épée, avec mention, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, Mohammed et le message de Dieu. La de, enfin, le champion de tous les versets de la Sourate Taouba, le numéro 5, il dit « Mais quand les quatre mois interdits sont passés à leur combattre et tuer les païens, où que vous les trouviez, saisissez-les, assiégez-les et attendez-les dans chaque stratagème de guerre », mais s'ils se repentent, établissent des prières régulières, et pratiquent régulièrement la charité, alors ouvrez-leur la voie, car Allah est souvent pardonnateur et miséricordieux. Amen. En deuxième lieu, toujours la sourate Tauba, ce qui veut dire la repentance, c'est tout à fait l'opposé le, le de, de ce qu'il prétend, le verset numéro 29. Il dit « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah » ou au dernier jour, et qui ne considère pas illégal ce que Allah et son messager ont rendu illégal, et qui n'adopte pas la religion de la vérité de la part de ceux qui, ont, qui, qui ont reçu les Écritures, combattaient jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya volontiers pendant qu'ils sont humiliés. Une petite explication, la jizya c'est l'impôt que... La, la nation qui a été dominée, envoyée par les musulmans, doit payer pour garder sa, sa foi. Et bien sûr, il doit donner cet, cet impôt et le musulman va l'humilier. Généralement, dans l'histoire, c'est le musulman qui est assis dans son palais et celui, le, le fils de pays, lui, il, il amène son putain pour donner l'impôt à un musulman, il reste debout pendant des heures et des heures, il le crache dessus, il le frappe, il le gifle, et ainsi de suite. C'est des réalités historiques. Ensuite, il y a le surat, euh, toujours au sur le verset numéro 36, il dit, combattez les associateurs sans exception, comme ils veut combattre sans exception. Il y a aussi, le, toujours la Surat Attauba, verset 41. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Puis le slogan de décapité, tout le Coran, c'est Moni Corinth. Et bien sûr, la Surat Mohammed, c'est le nom de soi-disant prophète, une partie de verset numéro 4. Elle dit « Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont cru, frappez-en les coups. » Ça veut dire décapité. « Puis quand vous les avez massacrés, enchaînez-les solidement. » Les insultes, saleté, impureté envers les, les associateurs, ceux qui ne croient pas en Allah. Toujours « la championne, la sourate tauba, verset numéro 28, il dit « Oh, vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, saleté, qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. » Et les versets d'hostilité, de haine, des non-musulmans, spécialement les préférés de, le, du Coran, c'est les juifs et les chrétiens. Ici la sourate Al-Maïda qui veut dire la table, elle dit oh, « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour allier devient un des leurs. Certes, Allah ne fait pas parvenir à la guider les gens injustes. » Celle-là, surat al-fatihah, l'ouverture, c'est elle qui est écrite en promis dans chaque livre du Coran. J'ai tiré la, le dernier verset numéro 7. Il dit « Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encoré ta colère, n'est des égarés. » L'expression « ceux qui ont encoré ta colère », c'est une insulte directement aux Juifs Et les égarés... C'est une insulte envers les chrétiens. Et ça, selon tous les, les prêcheurs et les, les, les islamistes les plus anciennes époques, ils sont d'accord sur ces significations-là. Cette sourate est obligatoirement psalmodiée par chaque musulman lors de la prière un minimum de 17 fois par jour. Voilà comment le Coran nous relâche. En plus, cette sourate al fatihah il se... Il est psalmodie lors, par exemple, de mariage, lors de la mort. Vous regardez les stades de, de, de, de football dans les pays musulmans. Après une tragédie, il, il, il, il, il, il joint les deux mains. Et puis il puis le psalmodier. C'est ça de surat. Terrorisé. C'est la surat al-anfal, ce qui veut dire le butin. Une partie du verset numéro 60 qui dit « Et préparez contre » eux, tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu'Allah connaît. Juste une petite remarque, le début du verset est préparé, bien sûr en arabe ou à Edo, c'est le slogan politique. De l'Organisation mondiale Les Frères musulmans en Égypte et ses adeptes sont bien sûr le principal parti du gouvernement marocain, parti de Je sais ses développements, et le même parti, avec le même nom, pas, pas le même parti, mais avec le même nom et même idéologie pour le président de la Turquie, la Erdogan, et bien sûr pour le mouvement terroriste en Israël, ou Palestine, le Hamas. Confirmation du de terrorisme des par le prophète Miséricorde et Tolérance. Il dit dans un hadith qui est sûr, « On m'a ordonné de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a, qu a pas d'autre dieu qu'Allah. Et que Mohamed, et le messager de Dieu, accomplissent la prière et payent la zakat. La zakat, c'est l'impôt pour un musulman et les, son menton est beaucoup plus inférieur à celui de la jizya ou la dhimma. S'ils font cela, je préserverai leur sang et leur bien. » Sauf avec le droit de l'islam et leur compte et à Dieu le sublime. Il y a aussi tout un livre de le, le parrain des djihadistes et des terroristes musulmans, c'est Ibn Taymiyyah. Il a vécu au XIIIe siècle, c'est la référence des islamistes. Ce livre s'appelle L'épée dégainée contre ceux qui insultent le messager. Le messager, bien sûr, de Dieu. Enfin, il y a il y a une, une vérité, c'est qu'une monnaie a deux faces. Le Coran est hadith aussi. Il y a des versets, des hadiths de tolérance d'un côté et de l'autre côté des versets hadiths de l'épée, ou guerre, haine, insulte, menace, etc. Pire encore, les versets de tolérance sont comptés sur les doigts d'une seule main et ils sont abrogés par les versets de l'épée qui sont au nombre de soixantaine. Si vous consommez un mélange de poison et du miel, vous allez sûrement sentir le goût du miel, mais ce qui est encore plus sûr, c'est que ce mélange vous tuera. Ainsi va la dualité du Coran et ses versets de l'épée et tolérance. La question qui tue Qui a assassiné Samuel Paty Quels sont les complices impliqués dans son meurtre La distribution de rôle et responsabilité de chacun. Premier responsable. Le père fondateur de la bande, Allah, tu de l'islam. Lui, c'est incitation à la haine, d'innigrer les autres, les haïr, euh, puis conquis leur terre, euh, tue tous les mécréants, réduit leurs enfants en esclavage, viole leurs femmes, prends leurs biens. Si tu fais ça, tu auras en plus. Tout un bordel, à toi, avec 70 putes, un open bar et un festin royal. Ça, c'est le paradis des musulmans. Deuxième responsable, le protégé et adulé du père fondateur de la banque, le prophète prétendu de l'islam. Troisième responsable, le clergé de l'islam. Le clergé existe bel et bien en islam. Ce que le Coran appelle de nombreuses fois en termes de « oulil amr », ceux qui sont chargés d'autorité. Et ça vient en troisième place en hiérarchie à qui on doit obéir après Allah et son prophète Mahomet. imams, les prêcheurs de mosquées. Et enfin, l'arme du crime, l'exécuteur musulman, le Tchétchène. Il y a aussi des acteurs catalyseurs de terrorisme islamique. Je cite les régimes autoritaires des pays islamiques qui font de la religion un commerce. Ces régimes, ils font une éducation basée sur l'islam, les médias trempés dans l'islam, les intellectuels mou ou compromis, puis la schizophrénie. Pourquoi la schizophrénie Parce que dans les programmes d'enseignement et dans les médias, on immortalise et on vénère les criminels de guerre, auteurs de massacres, d'esclavage et de pillages. Par contre, on diabolise et on dénigre les héros, et martyrs de la patrie et de la liberté qui ont combattu l'invasion islamique barbare. Alors, cette image-là, qui est perpétuée par l'éducation, les, les médias, le pouvoir et tout ce qui, qui tourne autour dans la société, cette image obscure vénère, Vénérant le terrorisme islamique sacré et capable à elle seule d'engendrer des terroristes au nom de l'islam, tout en clamant que l'islam est lumière, miséricorde, justice, tolérance. À partir du texte coranique, de hadith, prophétique, c'est-à-dire les discours rapportés aux soi-disant prophètes, d'interprétation du clergé, de serment des et de stimulation de l'environnement familial et social, un enseignant a été lâchement assassiné. Il voulait juste enseigner aux générations le sens de la liberté de l'expression. L'islam, c'est comme un marché aux puces. Tu y trouves de tout selon tes besoins. La schizophrénie des musulmans est deux poids de mesure. L'invention du terme islamophobie comme un véritable cheval de Troie et une arme de destruction massive. Pourquoi les pétrodollars wahhabites saoudiens y le pétrodollar le parrain de l'organisation terroriste mondiale les frères musulmans le Qatar et autres pays Erdogan le, le président de la Turquie et autres qui lui-même un adepte de cette organisation mondiale les frères musulmans construisent des milliers de mosquées en occident et leurs missionnaires pratiquent librement leur activité là-bas l'arabie saoudite interdit toute autre chose que l'islam, lieu de culte, publication et symboles religieux. Elle interdit même aux non-musulmans d'entrer à la ville de la Mecque. Pire encore, elle exécute ceux qui quittent l'islam et pratique encore l'amputation des mains pour les voleurs même d'un pain. Une image vaut mille mots. Drapeau de l'Arabie Saoudite avec une épée de l'islam. Même sont de loges dans la plupart des pays musulmans, avec quelques exceptions pour certains pays où des minorités chrétiennes ou juives vivaient avant la création de l'islam. Mais ils interdisent les musulmans de quitter l'islam sous peine d'être exécutés ou emprisonnés, comme en Afrique du Nord. Échantillons nos palmarès de quelques exécutions musulmanes des 50 dernières années contre des intellectuels qui sont des musulmans, même. le martyr Omar Benjelloun Maroc, c'est un idéologue, syndicaliste, ingénieur, avocat et journaliste engagé, poignardé par des islamistes en 1975. Et ce que, ce, celui que vous voyez sur la photo n'est autre que l'ex-chef du gouvernement marocain abdel Benkirane qui est aussi ex-chef du parti islamiste PGD, un adepte des frères musulmans et un des commanditaires du meurtre de Omar Benjelloun, qui a passé seulement un mois en prison. Au Maroc toujours, Abdel al Ali Hamiddi, actuellement conseiller parlementaire, lui aussi adepte des frères musulmans et du parti de la justice et du développement, le parti toujours partageant le pouvoir au Maroc, a participé à l'assassinat du leader étudiant, du gauche, Mohamed Benessa est elgé en 1993. Et 27 ans après, l'affaire est toujours en cours. Pire encore, l'assassin siège à la Chambre des représentants. Puis il y a aussi le, le martyr. Euh, Hussein Marwa, un éminent penseur, philosophe, chercheur et leader communiste libanais, assassiné en 1987 après la publication de son livre le matérialisme dans la philosophie arabo-islamique. Il y a aussi l'assassinat de Mane Hamel, philosophe et militant communiste libanais, diplômé de l'Université de Lyon et licencié en doctorat et en philosophie assassiné en 1987. En 1994, les frères musulmans, ont tenté d'assassiner l'écrivain égyptien Nagim Mahfoud, lauréat de paix Nobel de littérature en 1988, après la publication de son roman Les enfants de notre quartier. Faraj Fouda, éminent professeur égyptien, écrivain, chroniqueur et militant des droits de l'homme, il a été lâchement assassiné en 1992 par des des membres du groupe islamiste al gamaa Al-Islamir, après avoir été accusés de blasphème par un comité de religieux Al-Azhar, après l'apparition de son livre La Vérité absente. L'histoire de l'islam est une lutte sanglante continue pour le pouvoir. Les musulmans ont tué trois des quatre successeurs du prétendu prophète, qui sont Omar, Othman et Ali, tous en le passeport au paradis perdu, des guerres civiles, al-Jamal, Safin, Fakh, etc. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, notamment entre les chaites et les sunnés. Les musulmans ont tué de nombreux penseurs musulmans dès les premiers siècles de l'islam, comme Ibn al-Muqaffa, al-Rawandi, al-Hallaj, ils ont brûlé les libres d'Averroès et accusé d'apostaser Avicenne, Al-Razi, Al-Farabi, etc. Presque tous non-arabes, des Perses ou des Berbères. Force est de constater cette sélectivité au point de schizophrénie chez les musulmans. Ils défendent la sacralité de leurs prophètes en citant des hadiths rapportés dans les livres de Al-Bukhari, Muslim, Ibn Hisham, etc. Mais ils ne disent pas ou ne savent pas que ces mêmes livres ont rapporté toutes les histoires sur le prophète dont s'inspirent des caricaturistes. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer, ce sont ces auteurs musulmans, mais ils s'acralisent ces livres car ils servent leurs intérêts. Y a-t-il moyen de soigner un cancer en phase de métastase, à part l'ablation Un témoignage de la reine Amazer berbère derrière, appelée aussi Kaina, en affrontant les envoyés sur musulmans, qu'il a battu lors de premier affrontements avant sa défaite crève-cœur, due à la traîtrise de son enfant arabe qu'il l'a adopté au 7e siècle. Il leur a déclaré avec sa, sa, sa grande sagesse et bravoure « Si votre Dieu vous a envoyé pour nous livrer son message, alors son message est reçu, et vous devez maintenant quitter notre terre. Mais je ne, vois, je ne vous vois que vous intéresser à notre terre et ses richesses. » Réponse à la suspicion et à la spéculation des musulmans Chaque fois qu'on expose et en critique le terrorisme islamique avec des preuves tangibles à l'appui, les musulmans nous accusent de ne pas être neutres et objectifs et qu'en combat l'islam, Dieu et son messager, Mohamed. Ils nous demandent pourquoi nous ne nous critiquons pas les, les autres religions et les crimes de l'Occident contre les peuples indigènes d'Amérique, de l'Afrique du Nord et d'autres colonies. Et avec cela, ils admettent que leur religion est terroriste, car ils la comparent à ces crimes, bien que le pape, par exemple, soit excusé pour les crimes commis au nom du christianisme, L'Allemagne s'est excusée pour son passé nazi, le Japon s'est excusé auprès de la Chine, entre autres. Mais les musulmans admettront-ils un jour leurs crimes et s'excuseront-ils Ou bien ils continueront à les sacraliser et les appeler des conquêtes bénies Un mot sur le président français, la France officielle et sa classe politique. Hormis cette sphère, un citoyen français ne me doit rien du tout. Monsieur Macron Diplomatie et intérêt économique oblige n'a pas tout dit ni sur l'islam, ni sur la France et son passé lourd, son passé colonial qui traîne et qui la hante même aujourd'hui. Ce passé dont il refuse de se défaire et refuse de s'excuser auprès des nations qui a envahies exploité, pillées les richesses sous la justification de la civilisation occidentale, et les valeurs de la Révolution française. Massacres notamment en Afrique du Nord, bombardement des civils au Rif marocain avec des armes biologiques en collaboration avec l'Espagne coloniale et le palais alaouite, le protégé de toujours de la France officielle et officieuse, causant un cancer héréditaire dont beaucoup de référents souffrent aujourd'hui, comme elle a été établie par plusieurs chercheurs. Les descendants de cette région du RIF frappés par ces armes biologiques sont les plus touchés par le cancer au Maroc tout entier jusqu'à aujourd'hui. Que fait la France et l'Espagne et compagnie Ajoutez l'insulte à l'injure. Pire encore, en 2005, l'Assemblée nationale française a adopté une motion mettant l'accent sur le rôle positif de la colonisation française. Et les Nord-Africains, entre autres, dont la terre a été occupée par cette même France coloniale, sont déportés par la France coloniale de force pour aller libérer la France de l'occupation nazie. Et déporté pour conquérir l'Inde-Chine. En dernier, je souligne que malgré tous les maquillages et pirouettes, l'islam restera une bombe à retardement qui pourrait exploser n'importe où dans le monde et faire des victimes. Et pour finir, je présente mes sincères condoléances à la famille du martyr de la liberté d'expression Samuel Paty, à ses amis et ses collègues, qu'il repose en paix. Merci à tous, ten